Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous allons parler de la culture de l'ananas, la culture de l'ananas dans mon jardin. Alors si vous êtes des jardiniers amateurs comme moi, que vous avez envie d'essayer la culture de l'ananas dans votre jardin, restez jusqu'au bout. Dans cette vidéo je vous montre de la plantation jusqu'à la récolte. C'est parti j'ai planté mes premiers ananas en 2019. Deux ans plus tard, en mai 2021, j'ai eu mes premiers ananas. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2023. Cette année, je vais avoir, je pense, une vingtaine d'ananas au moins. Je vais me régaler. Alors, je n'ai bien sûr pas la prétention d'être experte dans la culture de l'ananas. Mais je vous livre ici ma petite expérience personnelle à Koh Samui, en Thaïlande. Il existe deux possibilités pour la multiplication de l'ananas. En fait, vous pouvez soit faire une division des rejets, c'est-à-dire les petits plants qui poussent de part et d'autre de la plante après la première production, ou alors par bouturage. C'est la formule du bouturage que je vous présente dans un premier temps. Mais vous allez voir qu'ensuite je laisse aussi les plantes se démultiplier. De manière à avoir des plus petits ananas. Pour mettre en culture l'ananas, il vous faut récupérer les têtes de l'ananas. La coiffe de l'ananas plus exactement. Ensuite comme vous le voyez sur ces images, on les feuille de manière à arriver au cœur de l'ananas sur la partie tige que l'on va mettre à germer une fois que vous avez obtenu quelques racines eh bien vous pouvez mettre en culture. C'est une production vraiment simple qui ne demande pas beaucoup d'arrosage, la plante est très robuste. Bien sûr si vous arrosez vous obtiendrez des fruits beaucoup plus juteux et beaucoup plus gros. Il y a différentes étapes dans la culture de l'ananas, il faut deux années avant d'obtenir le premier ananas et ensuite la plante fait de nouvelles pousses qui donneront de nouveau de petits ananas, un an plus tard. Voilà, 15 jours que j'ai mis à tremper cette, ce pot d'ananas, cette tête d'ananas, et voilà à quoi ressemblent les racines. Voilà, là je vais attendre une semaine de plus avant de planter. Alors ça c'est un pied euh, que j'ai planté moi-même il y a environ deux ans et là le fruit est quasiment prêt euh, à être consommé, il arrive à maturité je pense d'ici 2-3 euh, jours, il faut qu'il devienne un peu souple et un petit peu plus jaune avant qu'il soit prêt. Son voisin lui il lui faudra plus d'un mois. Vous voyez ici, il est déjà en train de faire une petite pousse supplémentaire qui produira un fruit l'année prochaine. Donc celui-ci, lorsque je le couperai pour le déguster, ensuite euh, je couperai sa tête à peu près à ce niveau-là, euh, moi je les mets à tremper un petit peu dans l'eau pendant environ une semaine de façon à ce qu'il y ait quelques germes qui se forment et ensuite on les met en terre et on espère qu'il donnera à nouveau une plante qui donnera des fruits. Alors ici on a justement un pied qui a donné un fruit l'année dernière et qui pour l'instant ne prépare pas de fruits a priori. Peut-être que ça viendra. Alors que son voisin est un pied jeune qui n'a jamais donné de fruits. Vous voyez la plante est un petit peu différente. Elle a un, un pied central. Alors que celle-ci, elle fait tout un tas de, de boutures. Voilà, celui-ci, il va lui falloir au moins un mois avant d'être prêt à consommer. Ici, on a typiquement un pied qui a déjà été en production l'année dernière, donc il faut entre 18 mois et 2 ans pour obtenir un ananas, et ensuite, l'année suivante, en général, il redonne un ananas comme c'est le cas ici. C'est une une repousse voilà deux jours après la dernière vidéo vous voyez que l'anana devient de plus en plus euh, jaune ça veut dire qu'il est pratiquement mûr on va attendre euh, un jour de plus peut-être deux de manière à ce qu'il soit vraiment bien mûr et, et bien sucré l'oiseau que vous entendez c'est un martin pêcheur nous sommes maintenant le 31 mars 2020, c'est-à-dire environ 9 mois après la précédente vidéo. Là, vous voyez la même plante qui s'est développée de manière un peu sauvage, mais elle est en train de me produire cinq petits ananas. Ils seront plus petits, mais aussi une saveur plus concentrée, sans doute plus sucrée. Cette plante, c'est la première fois qu'elle produit un ananas. Il y a un seul ananas la première année. Ici, un autre plant avec plusieurs ananas, ça veut dire que c'est euh, un pied qui a déjà au moins trois ans. Et ici, ce sont les jeunes plants que j'ai récupérés. On coupe la tête de l'ananas, qu'on fait un petit peu germer dans de l'eau. Et ensuite, on le met en terre avec un peu de paillage pour essayer de lui garder de la fraîcheur. premier ananas. Et ici, c'est un plant qui a déjà produit une première année et que je laissais se développer tout seul. Donc là, j'ai un ananas, un deuxième ici, un troisième ici. Là, il y en a un tout petit en train de sortir. L'année dernière, j'ai produit sept ananas dans mon jardin. Ensuite, j'ai replanté, comme on le voit ici, les pieds, enfin la tête plus exactement, la tête de l'ananas. Un deuxième ici, un troisième, un quatrième. Celui-ci, je crois que c'était l'année d'avant. Et cette année, eh j'ai la chance d'avoir plein de petits ananas. Le 11 mai 2022, voici l'évolution de la maturité de mes ananas. Celui-ci bientôt prêt. Celui-ci aussi. Il n'est pas mûr. Celui-ci bientôt aussi. Hum, je vais bientôt me régaler. Celui-ci, ce sera pour un petit peu plus tard. En voilà un voilà deux et encore un troisième cachet ici, celui-ci est plus petit, hum, je vais me régaler. Aujourd'hui 26 mai, soit 15 jours après le précédent enregistrement et voici à quoi ressemble ma culture d'ananas. Alors celui-ci je vais pouvoir le couper, il y a vraiment la couleur idéale donc c'est un jaune vraiment franc, alors que celui-ci vous voyez, il tire légèrement sur le verre, ça veut dire qu'il n'est pas encore mûr. Je vais attendre encore un petit peu pour celui-ci. Là, il y en a un petit tout. Alors, quand vous avez des ananas qui tombent comme ça, pour, ne, pour éviter qu'ils aillent euh, toucher le sol, ce que vous pouvez faire, c'est l'attacher attacher à l'intérieur du cœur et former comme une petite bourse. Je vais en faire un pour vous montrer. Celui-ci, de toute façon, il est prêt à manger. Donc, je ne vais pas l'attacher. Je vais le consommer. Celui-ci, c'est pareil. Il est prêt. Alors, par contre, je vais avoir plus d'ananas près que de jours pour les manger. Donc, je vais plutôt les laisser sur le pied si je ne les consomme pas tout de suite. Rien que sur ce pied, j'en ai un, deux, trois, quatre. Sachant que j'en ai déjà mangé un, donc cinq. 5 sur un pied, c'est pas mal. Ensuite, j'ai celui-ci qui est presque prêt. Encore un autre ici. Celui-ci, il est pratiquement prêt. Je vais avoir une grosse récolte cette année, et à peu près tous simultanément, sauf ceux qui sont par là. Celui-ci va ben, à peu près attendre un mois avant qu'il ne soit prêt. À côté, ai, ici, j'en ai un petit tout encore une petite semaine. Ici, j'en ai caché ici au centre. Ça pique un peu. Voilà. Celui-ci est bientôt prêt aussi la semaine prochaine. Semble être une autre variété parce que vous voyez il est beaucoup plus long que les autres alors celui-ci j'en ai je pense qu'il va falloir environ un mois avant qu'il soit à maturité alors j'ai choisi celui-ci pour mon déjeuner donc là deux coups de sécateur bon, ici à la base Et un deuxième au niveau de la tête, ici, et voilà. Il n'est pas bien gros, mais un ou deux repas maximum, <rire> c'est tellement bon. Et ensuite, eh bien, on recommence la, la procédure qui consiste donc à enlever, à effeuiller. Un peu, comme on le ferait pour un, un peu comme on le ferait pour un artichaut. On enlève la, les premières feuilles. Voilà. voilà, du compost naturel. Je vais mettre ceci à... Je vais mettre ceci à nouveau à germer, et dans deux ans, je pourrai faire ma première récolte. Voilà, si vous voulez protéger un petit peu votre ananas des insectes, et aussi l'empêcher de tomber au sol, parce qu'au contact avec la terre, il pourrait se ramollir et moisir, eh bien, vous l'attachez comme ça, avec quelques branches prises du, du bas, ça fait un peu comme un tuteur naturel. Et aujourd'hui, 30 mai, eh bien, j'ai ramassé 1, 2, 3, 4, 5, 6 ananas de mon jardin. Je suis trop contente. Ils arrivent tous en production en même temps, par contre. C'est pas grave. C'est pas difficile à manger. Aujourd'hui, 27 juin, voici le dernier ananas de ma collection pour cette année. J'ai mangé une douzaine d'ananas pour cette année. C'est une culture florissante et hier j'ai fait des plantations, j'avais mis à germer une douzaine de têtes d'ananas que j'ai planté ici, plus petit au plus grand alors celui-ci j'ai un doute à vrai dire, je suis pas sûre que ce soit un ananas j'ai mis ça à germer et voilà j'ai un doute, si quelqu'un peut me renseigner trois autres ici Et encore cinq autres ici. J'essaie de laisser un peu d'espace pour que l'ananas puisse se développer en grandissant. Voilà, je vais maintenant attendre l'année prochaine. Ici, un petit papayer. Man... Manguier. Ça, c'est un mûrier, mais il ne se plaît pas trop pour l'instant il ne se développe pas trop. Ici, quelques bananiers. Ça, ça, donne des fruits qui s'appellent des pommes cannelle. Je sais pas si vous connaissez. C'est très juteux. C'est un, un mélange entre la poire et autre chose, avec beaucoup, beaucoup de pépins. Mais c'est délicieux. Encore un manguier. Et puis encore un jeune manguier ici. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2023. Cette année, je vais avoir, je pense... Une vingtaine d'ananas au moins. Je vais me régaler. Alors je n'ai bien sûr pas la prétention d'être experte dans la culture de l'ananas. Je vous livre ici ma petite expérience personnelle. L'ananas est aussi une jolie plante ornementale. J'en ai mis une rangée en bordure de mon terrain. J'en profite pour vous montrer mon premier citron premier citron, je suis très contente. Sur ce plan d'ananas qui s'est démultiplié de manière exponentielle, je n'ai cette année a priori qu'un seul petit ananas, on dit qu'on apprend beaucoup dans les jardins en observant, donc j'imagine que en ne démultipliant pas la plante, au bout d'un moment elle s'appauvrit et ne donne plus de fruits, donc l'année prochaine je ferai différemment. En revanche, sur ce plan, j'ai compté pas moins de quatre petits ananas. En voilà un. Voici le second, qui est bien en fleurs. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des abeilles pour polliniser. Le troisième. Et le quatrième se cachent ici. Alors bien sûr, tous les plans ne prennent pas. Vous voyez sur cette rangée, j'en ai un, deux, trois, quatre sur la suivante. Il y en a deux qui sont bien développés et les deux autres, bon, ont la tête tranchée. Je pense que le jardinier a dû envoyer un coup de, de rotophile un peu trop violent. Mais bon, c'est pas grave. Il faut essayer. Il y en a à nouveau quatre ici qui ont bien pris. Derrière, ça a l'air de se développer doucement. Ici ce plant donne une production pour la première fois donc ça fait deux ans que j'ai planté ce, ce plant par contre ce plan qui a au moins trois ans maintenant va me donner pas moins de six fruits un deux trois quatre cinq et un sixième ici et cette année 2023 je pense au total avoir une vingtaine d'ananas. C'est génial. S'il y en a parmi vous qui saurait me dire à quel moment il faut carrément couper la plante, s'il y a lieu, ben je veux bien. Je suis preneuse de vos, de vos observations, de vos conseils si vous avez cette expérience. Merci beaucoup. Avec la pelure d'ananas, on pourrait réaliser une boisson qui aurait le nom de tepache. Le tepache est originaire du Mexique. À l'origine, c'était une boisson réalisée avec du maïs. Pour réaliser le tepache, il vous faut des pelures d'ananas, du sucre de canne ou du sucre de palme, et de l'eau, et vous mettez tout ça en fermentation quelques jours, en brassant bien sûr un petit peu chaque jour. Ça donnerait une boisson effervescente, fraîche, acidulée, avec un goût d'ananas et une note de caramel. On peut y ajouter un bâton de cannelle, des clous de girofle, du gingembre ou de l'anis étoilé, et on peut boire le patché frais avec du rhum. Et pourquoi pas du rhum de oui J'expérimente aussi depuis peu la culture du fruit de la passion. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, si vous avez l'habitude d'en consommer. Mais je suis pas mécontente de ce qui se produit ici, juste sous ma fenêtre. Alors, il s'agit d'une liane vraiment très importante. Je vais voir si je vous en fais une vidéo en un C4. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à la partager. Merci et à bientôt à Ban Sawadi Villa.